Dans cette vidéo, nous allons voir comment le produit de représentation d'un groupe de symétrie, appelé produit direct, va nous permettre de résoudre des problèmes qui, sans l'appui de la théorie des groupes, nécessiteraient des calculs complexes. Dans différents problèmes de chimie physique, on est parfois amené à calculer des intégrales de produits de fonctions d'onde ou d'une fonction d'onde avec une autre fonction d'onde sur laquelle s'applique un opérateur. C'est par exemple le cas pour l'interaction entre deux orbitales atomiques, ou pour la probabilité de transition entre deux états électroniques. Savoir si ces intégrales sont nulles ou non nulles est très simple en théorie des groupes, si on connaît la symétrie des différents éléments des intégrales. Prenons par exemple l'intégrale de recouvrement S égale Φ1 Φ2 d'étaux entre deux orbitales atomiques Φ1 et Φ2. Une intégrale étant un nombre, elle doit être invariante par rapport à toute opération de symétrie. On n'imagine pas, en effet, qu'une liaison en lien avec l'intégrale de recouvrement entre les orbitales atomiques change de nature lorsqu'on applique une opération de symétrie. Pour que l'intégrale de recouvrement S soit non nulle, il faut donc que chaque opération de symétrie du groupe transforme le produit Φ1-Φ2 en lui-même. Ceci n'est possible que si le produit Φ1-Φ2 est une base de la représentation totalement symétrique, car c'est uniquement dans ce cas précis que le produit est invariant, par rapport à toutes les opérations de symétrie. Tous les caractères sont en effet égaux à 1. Mais comment peut-on savoir si le produit Φ1, Φ2 appartient à la représentation totalement symétrique C'est là qu'intervient le produit direct. En effet, pour connaître la symétrie du produit de deux fonctions d'onde dont on connaît les symétries, il est nécessaire de former une nouvelle représentation γ, en général réductible, à partir des deux représentations irréductibles I1 et I2, auxquelles appartiennent chacune des deux fonctions d'onde. La nouvelle représentation est alors symbolisée par I1 fois I2, appelée produit direct de I1 par I2. Ceci s'obtient en constituant un nouvel espace dans lequel les vecteurs de base sont les produits des vecteurs de base des deux représentations irréductibles I1 et I2. Par exemple, si E1, E2 et E3 sont les vecteurs de base utilisés pour la représentation I1, et M1, M2, ceux utilisés pour la représentation I2, alors le nouvel espace sera constitué des six vecteurs E1, M1, E1, M2, E2, M1, E2, M2, E3, M1 et E3, M2. Mais quels sont alors les caractères de la représentation gamma du produit direct I1 fois I2 On montre que le caractère de la représentation gamma du produit direct I1 par I2 pour une opération de symétrie R, est égal au produit des caractères des représentations irréductibles I1 et I2 pour cette même opération de symétrie. Voici par exemple les produits directs A1 par A2, B1 par E et E par E pour le groupe ponctuel C4V. On vérifie aisément que les caractères de ces produits directs sont les simples produits des caractères des représentations irréductibles qui constituent le produit. Chaque produit direct peut bien entendu être décomposé en une somme directe. Par exemple, le produit direct E par E est égal à la somme directe A1 plus A2 plus B1 plus B2. Revenons à notre question de départ de savoir si le produit φ1 φ2 est une base de la représentation totalement symétrique. En théorie des groupes, on montre que le produit φ1 φ2 est une base de la représentation totalement symétrique si sa représentation réductible, γ égale produit direct de I1 par I2, comprend, dans sa réduction, la représentation réductible totalement symétrique. L'intégrale de recouvrement S sera donc non nulle si et seulement si, une des représentations irréductibles intervenant dans la somme directe de la réduction du produit direct gamma égale I1 fois I2 est la représentation totalement symétrique. Un théorème nous indique que c'est le cas si et seulement si, la représentation irréductible I1 est égale à la représentation irréductible I2, c'est-à-dire si les deux fonctions Φ1 et Φ2 appartiennent à la même représentation irréductible. Prenons l'exemple des recouvrements entre orbitales atomiques de deux atomes A et B alignés selon Z. Pour ces deux atomes différents, le groupe ponctuel est C'V. L'analyse de la partie droite de la table des caractères nous indique, par exemple, que les orbitales S, PZ et DZ2 sont de même symétrie A1 et peuvent donc se combiner. Il en est de même des orbitales PX et DXZ ou PY et dyz. Attention cependant à ne pas croiser deux orbitales dégénérées de propriétés directionnelles différentes, comme PX et DYZ, car elles sont orthogonales et donc sans interaction. L'intégrale de recouvrement entre ces orbitales est nulle. Dans la table, on voit aussi que dx2-y2 ne pourra se combiner qu'avec une autre orbitale dx2-y2 et dxy avec une autre orbitale dxy, car aucune autre orbitale n'appartient à la symétrie E2. Ce sont des résultats bien connus en chimie. L'extension de ce que nous venons de voir pour l'intégrale de recouvrement aux intégrales de produits de 3, 4 fonctions ou plus est relativement simple. Le cas du triple produit est particulièrement important en mécanique quantique car il sert à calculer les probabilités de transition spectrale. On montre que l'intégrale d'un triple produit est non nulle si la représentation du produit direct de deux des fonctions est, ou contient, la même représentation que celle donnée par la troisième fonction. Prenons par exemple le cas des spectres infrarouges. Une transition, c'est-à-dire l'absorption d'un photon, est interdite si l'intégrale Psi I mu Psi J est nul. Mu est l'opérateur moment dipolaire électrique, somme des produits de la charge EK de la particule K par ses coordonnées cartésiennes XK, YK et ZK. On peut omettre les quantités scalaires EK qui peuvent sortir de l'intégrale et donc se ramener, grâce à l'orthogonalité du système cartésien, à la somme de trois intégrales distinctes. Ces intégrales indiquent qu'une transition de l'état i vers l'état j, ou l'inverse, peut avoir une intensité non nulle de trois façons, chacune correspondant à une des directions cartésiennes. Si seule la première intégrale est non nulle, la transition est dite polarisée dans la direction x. On a la même chose pour les autres directions. Dans le cas d'un état dégénéré, où x et y forment conjointement une base pour une représentation irréductible, la transition peut être polarisée dans le plan XY lorsque seule la troisième intégrale est nulle. On voit donc que pour savoir si une transition est permise ou non, et définir son état de polarisation, il suffit de déterminer si les intégrales sont nulles. Ceci se fait en regardant la table des caractères. Appliquons cela au cas de la transition dipolaire électrique delta-delta étoile -delta de l'agnon mo 2 x 84 Delta est l'orbitale moléculaire à caractère liant la plus haute occupée, l'OMO, et delta étoile, l'orbitale moléculaire à caractère antiliant la plus basse inoccupée, la LUMO. Ces orbitales sont presque exclusivement constituées par les orbitales atomiques dx 2 y 2 des métaux dans le système d'axe choisi. Déterminons les représentations réductibles pour lesquelles chacune des orbitales forme une base en regardant comment elles se transforment sous le fait des opérations de symétrie et note-le en dessous de la table des caractères. Nous voyons que delta appartient à B1G et delta étoile à B2U. Par ailleurs, la table nous indique que Z se transforme comme A2U et XY conjointement comme EU. Pour le produit Δ fois XY, nous avons la symétrie B1G fois EU, qui est égale à EU. On obtient une représentation différente de la représentation B2U à laquelle appartient delta étoile. L'intégrale est donc nulle. Pour le produit delta fois Z, nous avons la symétrie B1G fois A2U égale B2U, c'est-à-dire la même représentation que celle à laquelle appartient delta étoile. L'intégrale est donc non nulle. La transition dipolaire électrique delta-delta-étoile est donc permise avec une polarisation z, c'est-à-dire interdite lorsque le vecteur champ électrique est dans le plan xy. Notez qu'il était aussi possible de montrer que B1g fois EU fois B2u égale EG, et B1g fois A2u fois B2u égale A1g, ce qui conduit au même résultat. Nous obtenons en effet une représentation totalement symétrique pour le second cas, et donc une intégrale non nulle. Dans cette vidéo, nous avons vu que le produit direct associé à quelques théorèmes de théorie des groupes nous permet d'indiquer si une intégrale de recouvrement est nulle ou non, ou si une transition entre deux états est permise ou non. Nous allons utiliser ces résultats en particulier pour savoir quels sont les modes de vibration moléculaire actifs en infrarouge et en ramant.